Gagner 30% en bourse, nous ne voyons plus le ciel nous tomber sur la tête et oui l'argent coule à flot, n'est-ce pas Marine Que pensez-vous de cette situation concerne Je suis pas trop sûr de la netteté de cette Bien alors quelle boîte de choisir La numéro 3 Très bien, ouvrons la numéro 3 et c'est Apollo Zangol. Ah, là là là là, quel dommage, vous allez repasser avec un couribo, pas de chance Bonjour et bienvenue à Des Chiffres et des Cartes. Aujourd'hui nous accueillons Tatiana Sokolov. Et son adversaire qui sera Poutine Poutine. Je suis Jean-Neige, le roi du Nord. Et je cherche Niniris. Les dragons blancs seront minimes. Bien, nous allons pouvoir commencer. Tatiana, à vous. Carte magie. Mm -hmm. Carte magie. Mm -hmm. Carte magie. Carte piège. Carte monstre. Carte piège. Très bien, c'est à vous. Trouvez la solution. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle météo, aujourd'hui on peut voir que dans le quart sud-ouest nous aurons des petits coribos, dans le nord ben, c'est du sphère coribos, pas de chance, sur les pas dans le nord et sur tout l'ouest du pays nous avons des coribos, il est même en Corse, c'est génial Allez on se retrouve demain pour une prochaine météo des coribos, et ouais je vous emmerde